Lieutenant, lieutenant, il y a une trace de sang. Où mm -hmm. ah, ça Ici. Ça, n'est que la police scientifique va pouvoir nous dire. On va commencer par voir que la humique a en fait deux unités, le kilogramme par mètre cube et le gramme par centimètre cube, et il est très facile de passer de l'une à l'autre puisqu'elles sont proportionnelles, il suffit de faire un petit calcul de conversion pour se rendre compte qu'il y a un facteur 1000 entre les deux. Donc pour passer de kilogrammes par mètre cube à grammes par centimètre cube, il suffit de diviser par 1000, et de grammes par centimètre cube à kilogrammes par mètre cube, il suffit de multiplier par 1000. Donc voici un exemple, 19 300 kg par mètre cube, ça fait combien de grammes par centimètre cube Mettez pause et donnez-moi le résultat. Bon, on est d'accord, c'est pas très dur, il suffit de diviser par 1000. Ça fait donc 19,3 grammes par centimètre cube. Nouvel exercice, 10,5 g par centimètre cube, ça fait combien de kilogrammes par mètre cube Vous devez connaître par cœur ce facteur 1000, ça fait bien sûr 10 500 kilogrammes par mètre cube. Maintenant on va définir ce qu'est une grandeur en physique. Une grandeur est une propriété d'un matériau qui peut être mesurée ou calculée. Par exemple, quand vous avez un matériau, vous pouvez mesurer sa température, calculer son volume mesurer sa vitesse, estimer la quantité d'atomes qui la composent. Ce sont donc des grandeurs, avec chacun leur unité. Une caractéristique, c'est une grandeur qui permet d'identifier un matériau. Par exemple, si je vous donne la température d'un objet, vous ne pouvez pas me dire si c'est de l'or ou de l'argent. Par contre, si je vous donne une grandeur caractéristique, là, vous pouvez me dire si c'est de l'or ou de l'argent. Parmi ces grandeurs caractéristiques, on a justement la masse volumique, la température de fusion et le coefficient de dilatation qu'on verra plus tard dans l'année. Donc la masse volumique, c'est une caractéristique de la matière. Ça veut dire que on peut identifier des matériaux en calculant leur masse volumique. Et dans l'autre sens, si on a un matériau, on connaît sa masse volumique. C'est toujours lié l'un à l'autre. Du coup, une fois qu'on a sa masse volumique, il suffit de la comparer avec des valeurs connues des différents matériaux. On a des tables qui regroupent toutes les valeurs de masse volumique. Donc par exemple, si on prend de l'or, sa masse volumique c'est toujours 19,3 g par centimètre cube. Si on prend de l'argent, sa masse volumique c'est toujours 10,5 g par centimètre cube. Si vous voyez les gens qui achètent de l'or, ils vont calculer la masse volumique, ils vont mesurer le volume, peser la quantité de métal, ils vont diviser, ils vont voir si c'est 19,3 g par centimètre cube, ils vont voir si c'est de l'or. Et ils vont acheter en fonction de ça. Ah, oui d'accord. Non, grâce à la bonne masse on a réussi à l'identifier. C'était pas du sang. C'était du ketchup. N'oubliez pas, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme.